C'est good. Euh, donc, ouais, merci à vous tous euh, d'être là. Euh, le but de ce talk, euh, je vous l'explique rapidement. Alors, j'imagine qu'il y en a parmi vous euh, bah, qui connaissent un petit peu ces, ces différents frameworks. Euh, on est tous amenés un petit peu à, bah, si, en tout cas si on fait du front, euh, à être confrontés à soit les choisir, soit à, parfois les subir, soit euh, en tout cas les utiliser. Euh, alors, juste pour un, un petit peu savoir, est-ce qu'il y en a qui parmi vous euh, est plutôt pro Angular Ouais, quasiment la moitié, et du coup, pro-react Ok, il y, y a du monde. Okay. Et qui, qui est pourvu, du coup Ok, c'est minoritaire. Ok, ça, ça marche. Euh, alors, juste pour clarifier un petit peu les choses, euh, donc, je, me, je me présente rapidement. Donc, moi, je m'appelle Sabi Ktifa, euh, j'habite à Thouari, dans les Yvelines. Il y a un, un super zoo, c'est plutôt rigolo. Donc, si jamais vous avez l'occasion de passer, allez-y, c'est chouette. Euh, je bosse, je bosse depuis pas très, très longtemps chez Malte, c'est une start-up française qui, qui fonctionne plutôt bien, euh, qui en gros propose une plateforme euh, euh, aux freelances et aux entreprises pour pouvoir, euh, pour pouvoir matcher, donc ça, ça se passe plutôt pas mal. Et euh, alors, euh, Je fais aussi partie de la team Gipster, en l'occurrence je bosse sur la partie VJS. Bon, ça, Il euh, y a une partie du tool qui est quand même euh, mon avis personnel, hein. bien sûr il n'y a pas que, que, que de la vérité, après je vais me baser quand même sur des faits un petit peu pour comparer tout ça. Euh, donc vous allez pouvoir trouver tout ça et vous pouvez donc me retrouver sur Twitter, euh, Github, etc. Et euh, donc euh, vraiment l'idée c'est de, de, de comparer ces trois frameworks et d'utiliser donc pour ça euh, Gipster. Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Gipster Ok, il y a quand même pas mal de monde. Alors juste pour euh, préciser pour tout le monde, euh, même si je vais le représenter euh, juste après, euh, c'est quand même une, c est, c est une plateforme qui va nous permettre de générer des applications full stack, euh, en Java côté BAC, et donc de choisir son front-end. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir générer une même application pour les trois frameworks et donc la comparaison est un petit peu plus intéressante. Euh, alors pour, euh, pour commencer on va faire une petite, une petite partie historique en fait de, bah, de ces frameworks. Angular tout d'abord, euh, originalement en fait euh, on avait AngularJS qui, euh, qui a été un des... Grand précurseur, on va dire, dans les frameworks JS euh, qui est sorti en même temps que Knockout, AmberJS, etc. Euh, mine de rien, AngularJS a quand même pris un petit peu le pas sur, euh, sur les autres et a euh, vraiment rassemblé une forte communauté. Donc il a vraiment très très bien fonctionné. Euh, suite à ça, euh, Google, donc, qui est le, le, le sponsor principal et le principal committeur sur, sur Angular, JS et Angular, euh, a décidé de créer Angular donc en 2016. Euh, ça a été un petit peu compliqué le passage Angular, JS, Angular. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont souffert du coup de ça, parce que c'était quand même assez violent. Ils ont perdu un peu de monde en route, donc c'est pour ça que bah, les autres frameworks en ont un peu profité. Euh, après, ça reste quand même un framework aujourd'hui très, très très très très utilisé et qui a d'énormes qualité. Et donc, on est euh, depuis, je crois, deux semaines, version 8 d'Angular, avec euh, pas mal de nouvelles fonctionnalités. Euh, surtout au niveau, enfin, ils ont commencé à introduire un nouveau moteur de rendu, euh, Ivy, donc euh, voilà. Il y, a, il, y a des, il y a des bonnes choses, la communauté continue à vivre, et ça se passe très bien. Euh, React, euh, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal d'amateurs de, de React. Alors, c'est le framework que je maîtrise le moins, donc euh, il va falloir m'excuser si, euh, si... Bon, je ne devrais pas dire de bêtises, mais bon, voilà, en tout cas. Euh, c'est le framework qui, qui est, au final, le plus âgés en fait, parce que la première release, véritablement, a été, a été date de 2013. Euh, Aujourd'hui, on est dans une, on est en version 16.8. Alors, le versionning est un petit peu différent entre les frameworks. Donc ça, pour, pour le coup, il faut suivre un petit peu chaque framework pour, pour s'y retrouver. Et, et là encore, on va retrouver une grosse société en fait derrière, à savoir Facebook, donc, qui est le créateur et puis donc, le mode. Le mainteneur principal donc du, du framework. Euh, et enfin du coup on a vu, alors vu c'est la petite particularité donc c'est le, le seul des trois frameworks qui n'a pas une grosse société euh, vraiment derrière donc le, le créateur et le principal mainteneur au final c'est lui c'est Evan You. alors pour, pour l'anecdote en fait il vient de Google et il a bossé sur AngularJS donc euh, du coup c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup beaucoup de, de, de similitudes c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui disent que c'est un peu le successeur spirituel d'AngularJS parce qu'on retrouve un peu les mêmes, euh, les mêmes logiques et la même façon de travailler euh, il y avait un talk il y a quelques, y a quelques heures sur TypeScript euh, et du coup euh, effectivement Vue3 euh, va, euh, va être réécrit entièrement en, en TypeScript et euh, devrait sortir normalement euh, fin d'année donc ils ont parlé de Q3 mais bon ça va certainement euh, plus, euh, plus Q4 quand même euh, ok pour les trois frameworks et donc maintenant jipster donc je voulais je voulais dire rapidement tout à l'heure donc jipster c'est un, une plateforme qui va vous permettre de créer euh, votre application euh, full stack donc euh, soit euh, vraiment une web application ou alors des microservices et en tout cas pour la partie fontaine pouvoir choisir entre Angular react et vue donc on va pouvoir euh, au choix choisir donc là où vous avez les deux créateurs en fait de, de, du projet jipster open source qui sont euh, julien dubois et, et euh, edipu euh, donc Gipster c'est un peu plus que juste une application quand même, c'est vraiment un écosystème qui vient avec, donc euh, c'est pour ça que c'est intéressant après d'utiliser cet outil pour faire de la comparaison, c'est qu'en fait euh, bah, Gipster ça amène plein plein de choses, donc euh, aussi bien au niveau euh, environnement de dev, euh, et puis les technologies qui sont embarquées, mais on a toutes les petites toutes les petites composantes autour qui vont venir déjà préconfigurées, déjà, déjà prêtes à l'emploi. Donc euh, ça c'est plutôt chouette, il y a du Heroku, il y a Clever Cloud qui sont là-bas aussi, ça fonctionne avec. Enfin voilà, il y a plein, plein plein de choses, donc euh, c'est un framework assez intéressant. Et donc, euh, comparer les features. Donc, euh, alors, comme le talk est court, on ne va pas pouvoir... Euh, vraiment rentrer en profondeur vraiment sur chacun des frameworks. Alors du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est de rassembler un petit peu tout ça, au sein de, de, de ce beau tableau, euh, avec différentes, euh, différentes composantes. Euh, le, le tout premier, euh, c'est la partie langage. On, on a une, La seule vraie différence, c'est qu'Angular, euh, alors même si en fait, à la base, ils avaient dit que... Ça pourrait fonctionner en JavaScript, euh, finalement, euh, c'est que du TypeScript. Euh, contrairement à React et Vue, où là, par contre, on peut faire du JavaScript euh, par défaut, et puis, euh, en fait, on a ce qu'il faut aussi pour faire du TypeScript avec, et ça, et ça fonctionne très, très bien. Euh, et, et donc, comme je disais, par contre, Vue 3, ouais, le, la version 3 prévoit pas de virer le support de JavaScript euh, et d'obliger de faire du TypeScript, mais bon. Euh, la philosophie les trois en fait, c'est qu'on a une logique de composants, donc on va créer euh, ces composants, avoir un, un cycle de vie, etc. Euh, par contre au niveau templating, alors, templating du coup, pour React ça n'a pas vraiment de sens, du coup on parle plutôt de JSX donc c'est là la, la petite différence entre les trois. Les deux autres par contre utilisent euh, du templating avec euh, du single file component pour vue et puis euh, bah, des, des templates HTML pour, euh, pour Angular. Euh, et après, du coup, on va voir donc, le SSR, les, le State Management, etc. On va retrouver des choses, en fait, chacun va avoir son petit outil qui fonctionne très très bien. Euh, Next.js pour la partie SSR sur React, ça fonctionne hyper bien. Redux qui a, qui a également inspiré du coup bah, VX et Next.js. Donc tous ces outils-là, aujourd'hui, bah, sont alors soit... Maintenu par la communauté pour React et, et Vue, euh, soit directement euh, embarqué dans Angular. Donc, euh, on a des choses comme ça qui vont venir avec, d'autres euh, qui vont venir, avec, qui va venir euh, où il va falloir venir piocher. Donc, c'est aussi une, une des petites différences entre tout ça. Par contre, en fait, à la fin, euh, au final, quoi qu'il arrive, ce qu'on obtient, c'est de l'HTML, du, du JS et du CSS. Alors Par quel moyen ils sont compilés, etc. Ça, ça dépend un peu de vous et de ce que vous voulez utiliser. Euh, donc là, typiquement, après les étapes d'après bundler et test end-to-end, -end, etc. Euh, là, j'ai juste mis ce qu'il est possible d'utiliser parce que bien sûr ils sont compatibles avec les autres. Euh, ça par contre c'est ce qu'on utilise nous avec Gibster et donc c'est ce que j'ai utilisé moi pour faire la comparaison. On a du geste, du protractor, euh, etc. pour les tests. Euh, alors là on est en train de faire des tests avec Cypress plutôt que protractor d'ailleurs. Euh, voilà. C'est pas mal aussi, ça, ça permet de faire des nouvelles choses. Euh, et au niveau donc, euh, natif, c'est pareil, il y a pas mal de choses euh, dernièrement qui ont été, euh, été mises à disposition. Euh, notamment sur React avec React Native qui a bien bien pris de l'ampleur et qui fonctionne bah, du coup très très bien. Euh, et par contre, du coup, pour Vue et Angular, bah, c'est un peu plus c'est un peu plus flou. Alors on peut utiliser NativeScript qui a chacun euh, bah, un composant qui va bien pour pour l'un des deux langages. Il y a Ionic aussi qui, qui fait un peu euh, ce wrapping de, des différents frameworks. Donc euh, voilà, on peut on, on a des choses, on peut les utiliser, donc ça marche plutôt bien. Et chacun donc, a son petit outil de debug, etc. Donc voilà, on, on, au final, on se retrouve sur des, des frameworks qui chacun, ben, finalement, a réussi à s'outiller, à, à combler les, euh, tous les trous qu'il fallait pour être vraiment un framework complet et offrir l'expérience le, de développement euh, optimale et une dernière note sur la partie communauté donc ça c'est les stars qu'il y a sur github euh, donc euh, on voit qu'en fait bah, c'est Vue qui en a le plus alors en fait il, ça a dépassé React euh, il y a un peu moins d'un an je pense euh, la communauté en Asie étant très très forte sur Vue alors je sais pas si ça peut expliquer le nom mais en tout cas c'est vrai que ça a dernièrement assez explosé euh, je crois que c'est le deuxième ou le troisième projet le plus star sur github au final donc c'est quand même assez important mais on voit que React est juste derrière par contre bon Angular est un petit peu plus loin et on a, a même moins de stars qu'AngularJS, donc après, c'est comme ça. Euh, alors, j'ai cinq minutes, mais du coup, je vais quand même vous montrer ce que, ce que j'utilisais comme manière de comparer. Donc ça, c'est une app que j'ai créée tout à l'heure, donc c'est une app Gipster. donc quand vous répondez à toutes les questions pour le, par le générateur, Posé par le générateur, ça va vous générer une app. Alors vous allez choisir plein de choses, donc vous aurez de l'authentification, vous allez pouvoir choisir votre base de données, vous allez pouvoir faire euh, tout ça, tout ça, et puis à un moment, vous, il va vous demander est-ce que vous voulez du Vue, du React, de l'Angular donc, euh, donc ici, on a, on a une app. Quand on regarde comme ça, que soit en Angular, React ou Vue, à, au travers du on ne verra pas la différence. Et généralement, de toute façon, euh, mis à part en regardant vite fait dans le code ou la console, etc., ce n'est pas forcément évident de de prime abord, de trouver euh, tout de suite le framework qui est vraiment utilisé derrière. Donc, ils font, on est capable de faire les mêmes choses dans ces trois frameworks. Après, euh, c'est vraiment l'utilisation qui va en dépendre. Donc, cette, cette utilisation euh, aujourd'hui dans Jipster, il y a différentes choses. Donc, on a donc cette home avec euh, l'authentification. On a une gestion des users, comme je vous l'ai dit, avec l'authentification. On a donc Spring Boot qui est donc un qui est donc euh, en Java notre notre euh, notre web application côté serveur en fait, va exposer pas mal de choses, et donc on propose tout de suite euh, bah, différents écrans pour monitorer tout ça, donc on a du, des métriques, etc., on est capable d'afficher du, du health euh, au niveau de, pour savoir ce qui se passe, etc. Donc, euh, ça c'est ce qui arrive euh, avec Gipster, quand vous démarrez de base, vous n'avez rien fait, vous avez juste répondu aux questions, vous avez tout ça, donc pour kickstarter un projet, c'est Plutôt pas mal. Et euh, en l'occurrence, après, ça peut vous générer aussi des choses comme ça. Donc vous pouvez générer des entités, donc ça va être des objets, donc des objets du métier. Ici, j'ai créé un objet book, donc euh, ce qui permet juste de créer. Donc là, on utilise FakerJS quand on est en dev, en fait, pour générer des données pour vous. Donc, même si vous le créez en local, plutôt que vous vous embêter à créer des données, ça va le faire pour vous. Euh, et donc on peut créer euh, nos données. donc Par exemple, si je crée euh, le livre 1984 euh, donc, de notre ami euh, oh, George Orwell, alors par contre la date de publication je m'en souviens plus si ce n'est que euh, en fait il était assez malin il s'est basé sur la, il était enfin, il était contemporain de l'année 1948 et il est écrit 1984 si vous ne saviez pas pour la petite anecdote euh, donc voilà donc Chipster, de base va, va vous faire entre autres ça et pas mal d'autres choses en tout cas voilà ça va être l'application que j'ai utilisée pour comparer les trois donc vous voyez on a, on a quand même du des notions d'authentification, du CRUD, etc., de la création de la validation de formulaires. On a pas mal de choses, donc on a une vraie application, on n'a pas juste un, un to-do ou un Hello World, et qui ne nous permettrait de, pas vraiment en fait, de comparer les vraies utilisations du framework. Et donc ce que ça veut dire, euh, j'ai pris quelques exemples assez simples. Euh, ça c'est le Webpack Bundle Analyzer. Donc en gros c'est la même appli, les trois analyses. Donc euh, bon, euh, on voit que il y a moins de choses côté vue et il y a beaucoup plus côté euh, côté angulaire euh, ce, qui, ce qui déroule là c'est donc l'analyse du bundler et quand c'est bleu sur le côté c'est tout ce qui est euh, l'ésilodé par exemple et donc euh, on voit que typiquement dans react et dans vue on a beaucoup plus de choses lésilodé etc et c'est ce qui explique euh, entre autres bah, des performances qui sont parfois un petit peu un petit peu meilleures. Euh, en tout cas voilà on a on a déjà ce distinguo qui se fait à ce niveau là euh, et donc après, du coup, ce que je me suis juste amusé à regarder aussi, c'était le temps de démarrage. Euh, à gauche, à gauche, quand vous êtes euh, en dev, à droite, si vous êtes en prod. Euh, en prod, c'est à peu près similaire, et React, quand même, se colle euh, assez. Euh, Angular, c'est un tout petit peu plus lent, mais bon, voilà, ça reste euh, tout à fait acceptable. Euh, par contre, en dev, euh, franchement, euh, bah, pour ceux qui bossent avec Angular, vous devez certainement le voir, quand vous mettez du hot reload, euh, bah, ça peut prendre un peu de temps, parfois, euh, juste à se refresh. Euh, et là, par contre, du coup, bah, l'expérience de dev, typiquement, avec, Angular et, euh, avec euh, React et vue, bah, elle est beaucoup plus sympathique, parce que du coup, bah, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus rapide euh, et donc comme je vois que j'approche de la fin on va, on va arriver à la conclusion euh, en fait il, il, il peut pas en rester qu'un il y en aura forcément déjà d'autres qui vont arriver, ça c'est une certitude. Et en fait, bah du coup tout simplement on en a trois aujourd'hui qui émergent parmi tous les autres. Chacun a un hein, peu trouvé sa place, alors là c'est complètement euh, une vue personnelle hein, de, de tout ça. Euh, on a Angular aujourd'hui qui arrive complètement euh, full feature donc avec tout, il vous laisse pas le choix. React il faut plus piquer, donc choisir par exemple son, son HTTP, son routeur, etc. Même s'il y a des guidelines, euh, faut le faire. Et par contre, du coup, bah, on retrouve un peu bah, des notions où React va être euh, super, super fort, donc euh, entre autres le native, le SSR, euh, vu aussi, alors vu la, la petite particularité, c'est qu'il est beaucoup plus accessible, au sens où il est plus simple, on va dire. Euh, et donc, du coup, bah, il séduit quand même pas mal à ce niveau-là. Euh, et parfois, aujourd'hui, on a quand même cette sensation qu'Angular, bah, ça devient un peu parfois le legacy du, du front-end, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui qui veulent plus faire d'angular parce que parfois c'est un peu compliqué mais bon ça ça dépend de vous ça dépend de votre équipe et j'ai plus de temps donc je vais vous remercie de votre écoute